Salut Sébastien, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je me situe en compagnie de Jérémy Exior. Salut Jérémy, comment vas-tu Salut Sébastien, comment tu vas Bah écoute, moi je vais très bien, j'espère que toi aussi. Salut, super. Bon, donc aujourd'hui, je me situe en compagnie de, de Jérémy Exior. On va, on va parler un petit peu de, de son parcours, de ce qu'il fait, etc. Ce que je trouve ça très intéressant. Et bien entendu, tu l'as compris, c'est en relation avec l'immobilier. Hein, puisque c'était sur, sur cette chaîne YouTube, bien évidemment, tu es intéressé par l'immobilier. Comme tu le sais, juste avant, je vais te balancer le générique et on se retrouve juste après. I cat sat avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter tout d'abord à liker cette vidéo. Je vais t'inviter aussi, et eh bien, à t'abonner à cette chaîne YouTube. Tu vas découvrir un bouton en dans la partie de, euh, tout en bas de la vidéo, un petit bouton s'abonner. tu actives la petite clochette et ensuite tu seras notifié les prochaines fois je vais te livrer des vidéos cette chaîne YouTube sur la sous-location professionnelle, la conciergerie d'appartement, mais également aussi l'investissement locatif. Et justement, c'est un bon tremplin pour, et eh bien, présenter donc euh, Jérémy qui va nous expliquer ce qu'il fait. Donc euh, Jérémy Exior euh, qui va nous expliquer Expliquer effectivement ce qu'il qu met en place et comment il accompagne les investisseurs qui souhaitent se lancer dans l'immobilier. Donc, bah, Jérémy, je te passe le micro, je te laisse un petit peu te présenter, me dire qui tu es, ce que tu fais euh, et qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui. Génial, merci Sébastien, merci en tout cas de cette invitation, je suis très content d'être là parmi vous. Alors, qui je suis Donc, moi je suis Jérémy Exior, donc j'habite en Ile-de-France et je suis investisseur immobilier, Donc euh, depuis plus de 8 ans, je me constitue un patrimoine immobilier depuis de 13 lots et un patrimoine évalué à 1,2 million. Et suite à cela, j'ai décidé de pouvoir accompagner toutes les personnes qui désirent avoir un bien locatif à haut rendement, totalement passif mmh. et clé en main. Donc je veux développer maintenant ma société d'investissement locatif clé en main pour toute personne qui habite en France. D'accord. Donc, du coup, toi, un patrimoine d'un million d'eux, c'est ça hein yes. D'accord. Donc euh, Et du coup, tu t'es dit, bah, finalement, euh, fort de mon expérience, est-ce que je pourrais pas la mettre à disposition euh, Voilà. De, donc, donc, les profils des personnes que tu accompagnes, c'est des nouveaux entrants euh, dans l'investissement locatif C'est des gens qui sont un peu confirmés C'est qui, finalement okay. C'est les deux profils de personnes. Que ce soit des personnes qui veulent démarrer dans l'immobilier, qui veulent être sûrs. De faire un très bon investissement et aussi des gens un peu confirmés mais qui veulent plus s'occuper de tout et comme j'aime bien dire moi je m'occupe de tout et vous occupez de rien d'accord donc du coup euh, ces nouvelles personnes donc arrivent euh, alors concrètement toi qu'est ce que tu qu'est ce que tu leur est ce que tu garantis quelque chose déjà premièrement si oui bah quoi exactement et après la deuxième question ça serait en deuxième partie ça serait eh bien comment tu les accompagnes justement comment ça se passe concrètement Super. Alors, moi, l'objectif, c'est de pouvoir vous trouver un investissement locatif qui génère 8% net par an avant impôt. De la recherche du bien jusqu'à la mise en gestion, je m'occupe et je gère tout pour vous. Comment cela se passe Juste pour vous expliquer un peu le processus. Donc, dès qu'une personne désire travailler avec nous, bah, on étudie bien évidemment son dossier, c'est-à-dire sa capacité d'emprunt, s'il est solvable, Ensuite, en fonction de son objectif, parce que des gens qui viennent me voir, ils viennent pour différents types d'objectifs. Constituer un patrimoine, avoir des revenus passifs, devenir rentier, enfin, tout le monde a des objectifs à tout à chacun. Et taillé sur mesure, on établit votre profil et on va vous trouver un bien taillé à votre situation, à votre besoin, selon pour vous. Ensuite, une fois que ça c'est fait, nous avons deux zones de challenge bien précises et bien particulières. C'est-à-dire dans la région Île-de-France et dans la région de Nîmes, Aix-en-Provence et Marseille. Tu vas me dire Sébastien, pourquoi ces <rire> régions-là <rire> C'est une des deuxièmes garanties. Je fais investir à mes clients où moi-même j'ai investi. C'est là où moi-même j'ai mis mes billes et bien évidemment où j'ai constitué tout un réseau pour pouvoir être efficace, efficient, pour avoir un investissement sécurisé et totalement passif. D'accord. Okay. Ensuite, une fois que ça c'est fait, on commence à se mettre en recherche pour le bien avec le cahier des charges qu'on a établi avec le client. On vous suit pour votre financement, c'est-à-dire on va établir un dossier de financement pour vraiment créer un effet waouh au niveau du banquier où il va avoir tout l'intérêt et la rentabilité du bien. S'il y a des travaux ou s'il y a des choses, on fait la suivi des travaux, c'est-à-dire c'est directement nos artisans, nos conducteurs de travaux qui vont venir pour pouvoir faire l'optimisation de votre bien et de le mettre au goût du jour et de surcroît, il va prendre de la valeur. Et après, on aime bien faire un, un côté waouh parce que vraiment on est vraiment spécialisé dans la colocation. C'est vraiment quelque chose sur lequel on fait beaucoup d'investissements concernant la colocation dans des villes étudiantes. Ma décoratrice intérieure se met en, à votre service pour créer l'effet waouh et tout est mis en place la décoration comment ça va être meublé afin de pouvoir attirer un bon client et un bon locataire donc ça c'est vraiment quelque chose de très important et pour terminer aussi on étudie aussi la fiscalité du, du client parce que la rentabilité elle se fait pas juste que qu'à l'achat c'est une composition de plusieurs choses que ce soit le choix du bien comment on va l'utiliser, la fiscalité qu'on va voir, le type de, de, de prêt qu'on va avoir auprès de la banque. Et là, vous avez rendez-vous avec mon avocat fiscaliste qui va étudier votre fiscalité afin que vous puissiez payer zéro impôt. Oui, c'est toujours possible. Ou très peu d'impôts possible. Et pour terminer, comme on veut que ce soit 100% passif, ce qu'on recommande et qu'on conseille à nos clients, c'est de mettre leurs biens en gestion. D'accord. Donc, tu vois, c'est un très gros package multiservice. Où tout peut être géré à distance par système de procuration et on gère tout pour nos clients de A à Z. Ah oui, alors justement, j'en arrive un petit peu aussi à cette question-là, parce que justement par des systèmes de procuration, j'imagine aussi que ta clientèle, euh, enfin, t, comment dirais-je, finalement ceux à qui tu t'adresses aussi, ça peut être aussi des expatriés Hein, j'imagine, euh, qui souhaitent investir en France et qui euh, tout simplement veulent une solution euh, bah, clé en main, comme tu disais, hein. Donc qui, qui, vraiment, qui démarre depuis la phase de recherche jusqu'à euh, la, la phase de gestion. Donc la phase de gestion, donc, tu vas jusqu'à rechercher aussi les locataires à mettre dans le logement. C'est bien ça hein. Tout à fait. Donc pour répondre à ces deux questions, premièrement, oui, on gère aussi les expatriés parce qu'au sein de l'offre solution clé en main, nous avons notre agence de courtage qui se sont spécialisés avec les expatriés. Donc, on travaille avec différents profils de banques, banque publique, banque privées, banque d'investisseurs et banques d'expatriés. Donc, on pense à vous aussi les expatriés avec un plaisir de pouvoir aussi vous aider. Et à la fin, c'est nous qui cherchons les locataires, c'est nous qui mettons en place les étudiants pour que ça soit vraiment le plus passif possible pour nos clients jusqu'à la mise en gestion. Ok, super. Euh, bon, bah, c'est très intéressant. Euh, bah, pour ceux qui veulent vraiment, effectivement, euh, avoir une solution clé en main, t'as rien à faire. Euh, c'est vrai que tu te laisses complètement driver et. et alors, ça dure combien de temps euh, entre le moment où euh, t'es décidé euh, Il voilà, s'écoule combien de temps avoir ton pro... avant d'avoir ton premier bien, enfin, en moyenne Ce que j'imagine, ça doit être un petit peu vari... variable en fonction de pas mal de critères, mais euh, grosso modo, il faut compter combien de temps on est sur un accompagnement de un an. D'accord. Voilà, un an en général. Les, les projets se font au bout d'un moment de 9-10 mois. Mais on, on, se, on part sur une base de au moins un an. On est dans une situation tellement spéciale ces deux dernières années. Oui. Donc c'est pour prévoir les aléas. Mais en 9-10 mois, généralement, le projet est totalement conclu. Et on est vraiment là pour aider ben, toute personne, cadre, chef d'entreprise, expatrié, sportif, pour pouvoir les aider dans leur à se constituer un patrimoine pour vous, pour votre retraite, pour vos enfants et en toute passivité. Ok super. Euh, bah C'est très intéressant, effectivement. Euh, du coup, qu'est-ce qu qu que tu pourrais rajouter, toi, par rapport à ça Est-ce que tu as des, je sais pas, des. Un tips ou un petit truc qui ferait que. Euh, les gens voudraient, euh, enfin les personnes qui regardent cette vidéo souhaiteraient euh, bah, tout simplement passer par toi pour leur recherche d'appartement. Est-ce que je sais pas, il y a un truc qui, qui ferait la différence et qui ferait qu'on choisirait plus toi que, que quelqu'un d'autre bah, Vraiment, c'est vraiment mon expertise de, de par mes dix années d'investissement. Et aussi une chose que je remarque très souvent, souvent quand on commence dans l'immobilier, le premier investissement est le plus important. Donc c'est très important de se faire accompagné de avoir quelqu'un d'expert dans son domaine pour pouvoir nous suivre, surtout pour le premier investissement, pour pouvoir enchaîner derrière, afin que vous puissiez avoir une carrière d'investisseur. Et ça, c'est vraiment notre cœur de maîtrise, de vous lancer dans les bonnes rails, dans les bonnes voies de votre carrière et de votre chemin d'investisseur en immobilier. Et ça, c'est vraiment le cœur d'exure On accompagne souvent les gens pour se constituer un patrimoine sur le long. Ok, super. Bah, C'était une vidéo euh, bah, très intéressante, je pense. Et d'ailleurs, c'est le moment eh bien, de commenter cette vidéo, de laisser votre commentaire, poser vos questions aussi. Et puis, eh bien, je ferai suivre effectivement les questions. à Jérémy pourra vous répondre. C'est le moment aussi de liker cette vidéo. Et puis, je pense aussi, c'est le moment peut-être où on va lâcher euh, le lien ou euh, comment tout simplement euh, te contacter. Donc, on, on mettra ça dans la partie description. Euh, on te retrouve sur ton site internet, j'imagine Exactement. Donc, bah, comme l'a très bien dit Sébastien... En dessous de la vidéo, il y aura un lien si vous le désirez prendre rendez-vous, en savoir plus et voir comment on pourra vous aider, vous accompagner dans, avec nos solutions clés en main. Et il y aura aussi le site où vous pourrez voir en détail encore une fois tout ce que je viens de vous expliquer et un plaisir vraiment de pouvoir vous aider, vous accompagner dans vos projets immobiliers. Bon, bah super. Merci beaucoup, euh, Jérémy, euh, d'être venu euh, sur, sur la chaîne. Et puis, bah comme vous le savez, vouloir changer de vie, c'est bien, mais le faire, c'est encore mieux. Je vais vous souhaiter une excellente journée. Merci encore, Jérémy. À très bientôt. Et euh, bah, à, à très bientôt, tout simplement. Ciao, ciao. ciao.